שמעה על הידן לשלוח רגלו למשתת, תבונן מרדכי בן ישראל, ופניך זדורו בדיסתר, ainsi que le frère Abraham ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi des vidéos prochaines de Micha, contactez la Communauté Éternelle. Nous étions massacrés par le pérec tête mishnabet, et elles mutarot le yiv meyend, et assurat le balehen. Kohen Gadol Shiki Dorishet Almanav, et yeshluach Kohen Idiot. Kasher, que Motarot, leivmen, vassurot, lebaléen. En fait, il y a une première pause ici, on s'arrête pour d'abord expliquer le... Très simple, d'accord D'ailleurs, j'avais oublié d'introduire la mission précédente, c'est... la plupart de ces de ce chapitre vont être des choses connues et simples. Tosot explique au début de ce perec que euh, c'est après avoir étudié un sujet complexe, alors Rabbi, Rabbi Rabi aussi. Il a, il, a, il, a, il a préparé un, il a fait un perec simple de, de, manière à répéter tous les titres essentiels qui ont été dits, de les, de les manipuler, de les retenir bien comme il faut, parce que se rappeler de tellement de détails, et avec des situations tellement complexes, on risque d'oublier. Et afin de se rappeler, il fallait apprendre à l'époque les de par cœur, ne pas les oublier. Donc du coup, il nous a fait un chapitre en donnant ça, une petite synthèse de toutes la, la route qui en sortait, d'accord Maintenant, donc on a, on a était dans la première dans la Mishnah précédente où on avait introduit, qu'on allait avoir maintenant dans, une, dans cette première partie du chapitre qu'on allait découvrir, quels sont les. qu'il y a des femmes qui sont deux frères, Rouven et Shimon. Et Rouven a une femme, qui lui, soit elle lui est permise, et quand il décède, elle est permise à son frère, soit elle est permise à lui, mais elle est interdite à son frère, ou elle est interdite à lui, elle est permise à son frère, ou interdite aux deux. C'est la Mishnah qui vient compléter ça. Et notre Mishnah va nous dire comme ça. Telles sont les femmes qui sont permises à leur Yavam et elles sont interdites à leur Baal. C'est en une situation avec une femme, un mari qui était avec une femme, que lui, il n'avait pas le droit de rester marié avec elle. Il transgressait un interdit chaque fois qu'il restait avec elle. Quand il décède, malgré tout, même, était, elle, elle était mariée, c'était sa femme. Quand il décède, maintenant sa femme tourne devant son frère. Et il s'avère que son frère, lui, il n'a pas cet interdit qui était chez, son, chez le défunt. Lui, cet interdit est élevé par rapport à lui, et bien il aura le droit de lui faire hiboum. Donc telles sont les femmes qui sont permises à leur yabam, tandis qu'elles sont interdites à leur mari. Premièrement, on a un Kohen Gadol, chez Kidesh, et Kohen Prenez un cas d'un Kohen Gadol, chez Kidesh, qui a donné des kidushin à une femme Almana, à une veuve, tandis que son frère est un Kohen Ediot. Soit un Kohen Gadol, il a parole de se marier avec une Almana. Si ce Kohen Gadol va se marier avec une almana, la femme elle est mariée. D'accord Maintenant, s'il a donné des Kiddushin, donc elle est mariée. Si elle a donné des Nisuin et veut dire qu'il est parti avec elle, et s'est isolé avec elle, il s'avère que maintenant, elle est même devenue Halala. Là, la Michal va parler du cas Kohen Gadol, il a juste donné les Kiddushin, et puis juste après la coupelle, le Kohen Gadol, il est décédé. Il a été puni du ciel d'avoir transgressé un interdit comme ça. Il s'avère que maintenant sa femme va tomber devant son frère, du Kohen Gadol, qui est un Kohen idiote. Le connu est direct, il le droit de se marier avec une veuve, c'est parfait, il le droit de se marier avec elle. On a une situation, on a une femme qui était interdite au défunt et qui va être permise au Yabab. Deuxième situation encore, c'est Kacher Shanasa Khalala On a encore une autre situation, qui avait un, un. Il y avait deux Kohanim, deux frères, Reuven et Shimon, qui étaient de deux mères différentes. Reuven, c'était une femme, une, le, le fils d'une mère. Tout à fait normal, aucun problème. La deuxième, chez Jimon, c'était le fils d'une femme divorcée, et que son père Cohen s'est marié avec une divorcée. Or, un Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée, s'il se marie avec elle, il va donner naissance à un halal. Donc on a maintenant deux frères de père, donc, qui ont la méthode de entre eux. Un qui est un Cohen kasher et un autre qui est un Cohen halal. Si maintenant, le Cohen, Rehouven, le bon Cohen, s'est marié avec une mauvaise femme, une halala, une femme qui était profanée, Souillé. Et donc, il se marie avec elle, après il décède, et cette femme-là va tomber devant son frère, qui est lui-même halal, donc il va se marier avec la halala, et bien la Misha va me dire, ben, elle est interdite à son frère, mais elle va être permise au Yabam. Ok Même principe encore avec, « Israël, il y a Les deux frères qui sont Israël, du même père, mais de deux mères différentes. Un, c'était une bonne maman, l'autre, c'était une mauvaise maman, c'est la voie Donc le deuxième frère, c'est un mamzer un bâtard. Malgré tout, ils sont frères de père. Donc, ils ont la misère de hiboum entre les deux. Imaginez maintenant que le frère de la bonne maman s'est marié avec une autre mamzeret, une bâtarde, elle aussi, qui est d'une union interdite. Il s'avère que maintenant, il a une femme qui lui interdite à lui. Mais lorsque lui va décéder, si elle va tomber en hiboum devant son frère qui est lui-même mamzer, elle a le droit de faire la misère de hiboum avec cette mamzeret. D'accord Donc, ça, c'est mamzer, ve batisraël, ve'yashloach Yisrael. Dans toutes ces situations, et... Ah, j'ai sauté le cas, je l'ai en arrière. Mamzer et Ve'yechloach Mamzer, et encore, situation inverse, c'est qu'il y avait les deux frères, on a dit Roven et Shimon, cette fois-ci c'est le Mamzer qui s'est marié avec une Bat Israël. il n'a pas le droit de rester marié avec elle, maintenant il n'a pas le temps de divorcer, qu'il est déjà mort, et cette Bat Israël va tomber devant son frère, son frère, il pourra la prendre, il pourra se marier avec elle, parce que c'est un Israël israël Donc ça c'est le dernier cas de Mamzer Shennasa Bat-Israël, un Mamzer qui s'est marié avec une fille d'Israël et Israël, et qui a un frère d'Israël tout à fait normal. Le Mamzer est un frère tout à fait normal. Et eh bien, s'il a sa avec une femme, de manière interdite, qui après va décéder, cette femme-là va être permise à son frère. Okay Ensuite, et on apprend maintenant... Mamzer c'est un sabbat d'Israël, d'Israël, on conclut, donc, dans toutes ces situations-là, c'est des mutarot les Yifemen, des Masorot les Baleines. On a maintenant découvert, donc, les situations où les femmes sont permises à leur Yabam, tandis qu'elles étaient interdites à leur mari. Ensuite, autre situation, Asurot le Elou et les des femmes qui sont interdites à lui comme à lui, à tous les, tous les frères. Alors, quel est le cas Kohen Gadol, Shanasa est à Almana, Veyashlo Ar Gadol. Oh, Kohen imaginez maintenant qu'on a un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana, avec une veuve. Il s'est marié quand on a dit, c'est aussi un pas chez Kiddesh. Il s'est marié avec une veuve, donc il a même rendu Khalala. Et ce Kohen Gadol, il a un frère, soit qui est Kohen Gadol lui-même, aussi. Et ou soit qui est qui est un Cohen idiot Ça revient au même. Parce que maintenant, tant qu si c'est s'est marié avec cette femme alors qu'il avait le droit de se marier, il a rendu halala il l'a profané et elle devient interdite de l'économie. Donc on a une femme qui va être interdite à lui comme à son frère. Encore autre situation. Kacher, shenastar halalala, veyesh loah kacher. Encore un autre cas plus simple. Euh, tout aussi simple. Un kacher, un bon Cohen. Qui se marie avec une Khalala, donc il n'a pas le droit de rester marié avec, avec elle, il doit la divorcer. Il n'a pas le droit de divorcer qu'il est déjà mort, Véhéloach Kacher. Et il a un frère qui est Kacher, lui aussi, donc il n'a pas le droit de se marier avec la Khalala. Et de nouveau, dans cette situation, on a une femme qui est interdite aux deux, même s'il faut lui faire le ibum ou la khamitza. Ou encore, Israël, Shenassa Mamzeret, Véhéloach Israël. Ou encore, un Israël qui se marie avec une Mamzeret. C'est la fille de cette fois qu'une bâtarde, et lorsqu'il meurt, ben la fille, comme elle est interdite devant le frère, elle est interdite aussi aux jeunes frère, Parce que le, ça, c'est une bonne famille de bonne souche par rapport à l'autre. Et malgré tout, donc, et donc cette femme sera interdite aux deux frères, de D'accord Ensuite, on a Mamzer, Janassa, Batisraël, Veyashlo, Ach Mamzer. Encore un autre cas, c'est que c'est un frère Mamzer qui s'est marié avec une Bat une femme toute normale, donc ils n'avaient pas le droit de se marier, la femme n'avait pas le droit de se marier avec lui. Mais il y a Mamzer, et lui, ce frère-là, il a un autre frère, Mamzer. Le père, c'est un Mzorob, il tournait avec tout le monde. Et il avait des enfants avec tout le monde. Maintenant, c'est deux frères de père, ils ont avaient deux ils boum et ça veut dire que maintenant, elle était interdite aux deux, parce qu'elle était normale. Dans toutes ces situations, donc c'était Asurot, la Elo, belle Elo. Tu as vu le cas où elles sont interdites aux frères, qui est défunt, ou, elle était permise ou interdite aux, aux défunts, et après, permise ou. Euh, D'accord, je ne suis pas venu le faire des idées, moi. Ok. Asurot le Elou, vele Elou. Elle maintenant. Et la Misha conclut maintenant. Donc, toutes tout ces situations, c'est des Asurot le Elou, le Elou. Elles sont interdites aux deux. Ensuite, Oucha, Kolanachim Et toutes les autres femmes qu'on n'a pas évoquées dans toutes ces deux longues mishnayot, À découvrir des femmes qui sont permises à l'un, interdites à l'autre, interdites à l'un, permises à l'autre, interdites aux deux. Maintenant, on va découvrir les cas qui sont toutes les femmes permises, et eh bien c'est très simple, c'est mutarot, ou char, chine, toutes les autres femmes, c'est-à-dire tous les cas qui n'ont pas été évoqués dans la Mishnah, et eh bien là-bas, Mutarot, les baleines, Véliméen, on aura des femmes qui sont permises au mari comme au Yavam aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine tout Kakotou, Salah.